Euh, c'est le Dr Phi ici sans la blouse de nouveau pour un nouvel épisode de vite fait mal fait euh, je vais regarder assez souvent à côté parce que là il y a mon écran sur lequel il y a les notes du truc sur lequel euh, enfin, de, dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui donc euh, c'est un sujet vous en avez peut-être entendu parler c'est un événement intéressant qui concerne l'application du droit en France alors bon c'est une histoire de droit donc ça a l'air chiant comme ça mais en fait vous verrez non seulement c'est chiant mais en plus c'est terriblement bête alors vous avez peut-être reçu la nouvelle chez vous, euh, il se trouve que par contre chez moi, là, à Nantes, il y a un centre LGBT, enfin une assaut, qui s'est vu contrainte par décision de justice de rendre les 22 000 balles de subvention que la ville de Nantes lui avait accordées. Alors c'est une histoire qui implique donc la ville de Nantes et son conseil municipal, euh, cette association et la personne qui a porté plainte. Et je dois préciser dans cette histoire, je connais personnellement personne pas un conseil municipal, non, Nantes je connais rien, l'association je connais personne, et la plaignante je connais pas non plus, donc j'ai aucune affinité particulière. Alors j'irai pas trop loin dans les détails pénibles, mais il faut comprendre que l'attribution de subvention a été décidée par le conseil municipal de Nantes, donc il y a eu une délibération début 2016 qui a mis en place un conventionnement avec cet assaut. En gros ça veut dire que l'assaut et la ville se mettent d'accord, la ville donne des sous sur une période de temps bien définie avec un cadre légal et tout. Comme toute délibération d'un conseil municipal de grosse ville, elle est passée entre les mains d'un juriste pour vérifier qu'elle était légale, qu'elle respectait les critères d'attribution, de neutralité, d'égalité, et ça a été fait en regardant notamment, comme toujours, les statuts de l'association et ce qu'elle fait comme action. Et puis, comme toute délibération d'un conseil municipal, la décision a ensuite atterri sur le bureau du préfet, où un contrôle de conformité à la loi a été réalisé, donc on en est à deux contrôles qui ont validé tous les deux. Et là, on est deux ans après, et le tribunal administratif a été saisi d'une plainte par une personne, et la plainte, c'était pour faire sauter la subvention. Et le tribunal administratif a dit « Ok, ça saute ». Alors, la plainte parlait d'un vice de procédure dans la délibération, pourquoi pas, elle parlait aussi du fait qu'on n'annonçait pas le montant qui serait versé après la première année, « Oui, Ok, très bien ». Bon, ça n'a pas été retenu, ça. Dans les autres motifs qui avaient été posés, ça commence à puer un peu, on dit « Le versement de la subvention ne répond pas à un intérêt public local suffisant ». Alors là, on rigole un bon coup, parce que... Moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment on mesure le fait que l'intérêt public local est insuffisant. Alors, apparemment on est en train de dire que le conseil municipal n'a pas bien mesuré, apparemment ça devait être des cons, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Deuxième motif qui schlingue, la subvention est versée à une association qui ne s'occupe que d'une tranche définie de population et donc méconnaît le principe d'égalité. Alors là c'est hyper drôle parce que euh, on est en train de dire je donne une subvention pour une partie de population seulement, donc c'est pas juste. Donc ça veut dire qu'une subvention à un club de foot ou à un club de retraité, bah c'est pas valable à ses yeux non plus, hein, la personne qui dit ça. Euh, donc euh, la meuf qui a porté plainte et qui assume d'écrire une connerie pareille, je me demande si elle a un peu réfléchi avant ou pas. Euh, mais attendez, on continue, là on arrive au cœur de la puanteur, genre les fesses de Pépé le putois. Euh, la subvention méconnaît le principe de neutralité parce qu'elle est versée à une assaut menant des actions politiques, en apportant son soutien à la GPA, et là je cite « pratique illicite pénalement sanctionnée ». Alors là, je vous encourage à aller lire cette décision du tribunal administratif sur le site dont je vous mets l'adresse là, dans la description, parce que c'est très drôle. Surtout dans le point 8, page 4. Parce que dans le point 8, page 4, il y a écrit que cet assaut a usé de moyens légaux pour promouvoir un changement de législation, en gros, et qu'elle a invité des gens à s'exprimer, des gens qui avaient eu recours à la GPA ailleurs qu'en France. Donc là, je résume, le tribunal dit « l'assaut a fait ces trucs dans la légalité ». Mais dans le même paragraphe un peu plus bas, le tribunal écrit « eu égard à ces prises de position publiques adoptées ou relayées par l'association, notamment en faveur de la GPA, contraire à l'ordre public français et pénalement réprimée, l'attribution de la subvention ne peut être regardée comme exempte de tout motif politique. » Et là, il faut s'arrêter deux secondes pour voir la bêtise. On vient de voir que l'assaut a fait des actions de sensibilisation sur un sujet qui lui tient à cœur et a fait toutes ces actions de façon légale, le tribunal le reconnaît lui-même. Mais là, le tribunal décide tout seul comme un grand qu'une asso qui, en plus de tout ce qu'elle fait d'autre, hein, fait légalement usage de son droit d'expression pour dire qu'il faudrait changer la loi, il bah faut pas lui donner des sous, mais aucune thune du tout, pour rien, parce que cette partie-là de leur action est politique. Même s'il leur demande de changer la loi, n'a aucune chance d'aboutir, parce qu'on est en France sous Macron, hein, même s'ils se contentent de dire ce qu'ils pensent en fait. C'est politique, donc on ferme le robinet pour toute l'assaut, et on les prie de rendre la thune versée il y a deux ans, démerdez-vous les gars. Alors moi j'aurais une petite question pour les gens qui ont pris cette décision de justice et qui ont écrit avec leur petit doigt cette énorme connerie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites là Parce que, imaginons un instant, je suis adhérent d'une association qui fait de l'information pour les malades du cancer, de Parkinson, les épileptiques sévères et les soldats qui souffrent du mal des tranchées, vous savez, le stress post-traumatique. Et, et en gros, mon association par exemple, elle, elle promeut l'idée qu'on fasse rentrer dans la législation l'usage du cannabis médical. Alors le cannabis médical c'est illégal ici. Mais on sait qu'il a un effet positif. Hein. Et dans d'autres pays, c'est testé et ça marche. Et c'est légal. Donc, Vous voyez la, la similarité hein, dans, dans le cas imaginaire qu'elle a, je m'occupe des gens, je fais des trucs pour eux, et j'ai aussi une vision d'un projet politique qui pourrait aller dans le sens de l'intérêt des gens, mais qui demande à changer la loi, parce que pour l'instant, le truc que je promets est illégal. Et donc, bim, pas de thune, pour aucune action. Le résumé, c'est de dire, tu es une association, tu as le droit d'agir sur le problème, mais si tu veux t'attaquer aux causes du problème, si ces causes sont illégal, c'est bye bye, démerde-toi, pas de thune. Donc euh, voilà, là c'est pareil, alors la GPA on peut être d'accord, pas d'accord, ou comme la plupart des gens qui ne sont pas concernés personnellement, on s'en fout complètement. Et, et je ne dis pas que cet assaut a raison ou tort de dire qu'il faudrait que la loi change pour permettre la GPA, hein. mais là je constate, un tribunal administratif, donc une instance supposée jugée de la bonne application du droit administratif, peut venir faire sniff-sniff euh, avec son gros pif sur des dé, de quelqu'un qui t'aime pas, et décider que, bah ben non mec, hein, tous les efforts que tu fais par ailleurs dans ton assaut, souvent pour prendre en charge des trucs qui rendent bien service à l'État, et qui reconnaissent bien parce qu'ils versent des thunes pour ça, et ben tout ça, ça vaut que dalle. Parce que t'as eu aussi la mauvaise idée de suggérer qu'on pourrait faire mieux en changeant la loi comme ci, si, comme ça, et en légalisant un truc qui est illégal pour l'instant. Paf, on te coupe tes subventions, toutes tes subventions, t'auras plus rien de rien, et même tu rends l'argent qu'on t'a donné, t'avais qu'à fermer ta gueule, ça t'apprendra à réfléchir et proposer. Donc voilà, j'espère que ça va permettre à des gens de s'intéresser à ce sujet, et encore une fois, je connais pas la dame qui porte plainte, je connais pas l'assaut, je connais personne, simplement je constate. Euh, pour terminer, pour info, la ville de Nantes a interjeté appel de la décision du tribunal administratif, et j'espère vraiment que ça va porter ses fruits, parce que là on en est quand même à mettre l'équivalent d'une balle dans la tête à cet assaut, dont le principal job est avant tout de soutenir des gens qui sont en détresse personnelle, et euh, cet assaut, il devait être totalement écureux en ce moment. Alors, bah, voilà. Donc, moi, je sais pas vous, mais quand je vois ce genre de nouvelles, je me demande de plus en plus si c'est la République qui est en marche ou si c'est pas plutôt la connerie qui galope. Allez, ciao.